que chez Alexandria vous avez plusieurs textures de pâte à sucre différentes, 6 au total. Alors dans quelles conditions vous allez pouvoir utiliser la Tropical Plus tropical plus c'est vraiment notre pâte à sucre la plus solide puisqu'elle elle contient vraiment 5 sixièmes de sucre pour un sixième d'eau donc vous allez l'utiliser du coup dans des conditions plus extrêmes dans des températures ou dans des taux d'humidité dans la pièce qui sont assez importantes donc par exemple vous êtes dans un spa un wellness vous devez avoir une certaine température avec les, la piscine les jacuzzi, etc le taux d'humidité Important que pour utiliser une pâte à sucre classique. La Tropical Plus sera donc parfaite pour vous. Vous êtes également en période de canicule, les clients et clientes transpirent beaucoup, vous travaillez des zones telles que le bikini et en plus vous n'avez pas la climatisation, à ce moment-là aussi vous pourrez penser à la Tropical Plus. Alors la Tropical Sugar est donc un rien plus liquide que la Tropical Plus, puisqu'il y a 2 sixièmes d'eau pour 4 sixièmes de sucre. Alors cette pâte à sucre restera quand même dans une texture assez solide, vous allez devoir aussi la préchauffer dans votre appareil de préchauffage. Pour obtenir voilà la bonne texture pour appliquer et être adapté directement euh, au client. Vous l'utiliserez principalement donc euh, voilà l'été quand il y a des températures quand même assez élevées dans la pièce et un taux d'humidité élevé. Vous pourrez l'utiliser également euh, si vous rencontrez des difficultés sur les zones plus chaudes telles que les aisselles. est vraiment la texture la plus utilisée c'est la texture du milieu elle a 50% donc 3 sixièmes d'eau pour 3 sixièmes de sucre alors cette texture est vraiment à utiliser aussi bien l'hiver que l'été elle est euh, obligatoirement chauffée aussi dans l'appareil de préchauffage pour être directement utilisable sur vos clients et elle va être utilisée aussi bien euh, sur les jambes si vous avez un niveau débutant par exemple exemple vous allez pouvoir l'utiliser également sur les bikinis les aisselles qui sont des zones plus chaudes euh, par exemple avec des températures ambiantes dans la pièce de 20-21 degrés La LK, fait partie donc des différentes pâtes à sucre de chez Alexandria. C'est une texture déjà un peu plus liquide, puisqu'elle contient 4 sixièmes d'eau pour 2 sixièmes de sucre. Alors, cette pâte à sucre est très utilisée en hiver, puisque vous avez besoin euh, voilà, de la préchauffer quand même un petit peu dans votre appareil de préchauffage mais d'avoir une texture un peu plus liquide, puisque les conditions de température et d'humidité dans la pièce sont un peu plus basses donc cette texture voilà, liquide va être excellente pour travailler les jambes, les zones en tout cas un peu plus froides, les bras le, les torses, le dos mais c'est vrai que pour les zones chaudes comme le bikini ou euh, les aisselles, vous repartirez ou des textures un peu plus solides à partir de la régulière, la tropicale ou de la tropicale plus. Alors là, le Stock est vraiment la texture, voilà, de pâte à sucre la plus liquide puisqu'elle contient un sixième de sucre pour cinq sixièmes d'eau. C'est vraiment une texture que vous allez employer plus l'hiver parce que dès que vous serez confronté à des températures plus élevées ou un taux d'humidité à la pièce trop élevé, une cliente qui transpire de trop, elle va être beaucoup trop liquide. C'est une texture que vous allez utiliser pour des grandes zones telles que les jambes complètes, et demi-jambes, le dos, le torse puisqu'elle va être très fluide, donc elle va mieux pénétrer le poil, elle va vous faire gagner en vitesse et donc en rentabilité. Par contre, au niveau du niveau, on évitera de travailler avec cette texture quand on est encore trop débutante. Elle est vraiment faite pour des mains déjà un peu plus expertes. Okay.